Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce format d'information sur votre santé, le bien-être. Ce soir, nous allons parler de tendinite avec Madame Petit-Colline, un prénom assez rare. La tendinite, cette inflammation des fois des tendons, faut-il mettre du chaud, faut-il mettre du froid Ce soir, nous allons nous être éclairés par euh, Colline. Colline, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Nous allons parler de tendinite. Alors, peux-tu nous donner la définition d'une tendinite ben, Vous l'avez très bien expliqué. La tendinite, c'est l'inflammation du tendon. C'est-à-dire que le tendon euh, devient douloureux. Et donc, c'est pour ça que nous, on parle même plus de tendinopathie, donc la douleur du tendon, plutôt que du tendinite, qui est donc l'inflammation. Tout ce qui se termine par « it », c'est inflammatoire. En diagnostic, ça donnerait quoi Comment diagnostique-t-on une tendinite eh bien, Une tendinite peut se diagnostiquer par des bilans fonctionnels qui se font soit chez le médecin, soit chez le kiné directement, ou alors par une échographie ou une IRM. Alors, peux-tu nous donner les causes d'une tendinite Quelles sont les causes Oui, alors souvent on a tendance à penser que ça pourrait venir d'un geste brusque, alors que pas du tout. C'est toujours lié à un geste répété, vraiment répété de manière continue. Et vraiment, ça vient progressivement. Ou alors, il pourrait y avoir une autre forme de tendinite et ça viendrait justement de l'inactivité de certains muscles. En gros, ça ressemble à quoi en gros, ça ressemble à quoi Bien, Il faut imaginer qu'un tendon, c'est ce enfin, ce le raccord entre le muscle et l'os, mm -hmm. et qu'il y a une structure enfin, une, qui est entre, la, entre le côté fibreux et le côté élastique. Et du coup, quand il, il y a une inflammation, ce tendon va s'épaissir et va bah, du coup moins glisser. Il va y avoir des frottements, et ces frottements vont créer, bah, comme si on se frotte sur la peau, on sent que ça chauffe, ça crée cette inflammation, donc cette chaleur, cette douleur. Alors, peux-tu nous donner les différents types de tendinites Oui, eh bien, dans les tendinites, il y a principalement donc toutes les tendinites qui sont euh, dites de surutilisation, donc, comme je le disais, avec des gestes qui sont répétés de manière... Euh, Systématique. une secrétaire avec son... Par exemple, une secrétaire qui avec tape à l'ordinateur. Ou avec, avec la... la souris. Voilà, exactement. Mais ça peut être aussi un geste sportif répété. Mm -hmm. Et ça peut être aussi... Et alors, du coup, ce sont des douleurs qui vont apparaître euh, principalement euh, soit au mouvement ou juste après le mouvement, donc après la douleur. Et après, il y a l'autre grand type de tendinopathie qu'on a tendance à ne pas connaître, qui est le, la tendinite de sous-utilisation. Donc ça, c'est plutôt une personne plus âgée qui a tendance à ne plus faire grand-chose, qui devient plus sédentaire. Et du coup, euh, les muscles ne travaillent pas suffisamment. Et quand ils sont sollicités, malheureusement, alors il y a le même problème de sur et puis si on peut en rajouter un petit dernier, oui, ce serait euh, ce qu'on appelle les tendinites calcifiantes. Elles peuvent se retrouver dans les deux cas précédents, mais c'est simplement qu'on a un dépôt en fait, de sel et de calcium qui se mettent sur le tendon et c'est plutôt lié à la recrudescence de cette tendinite qui persiste en fait. Et du coup le corps va créer un système compensatoire pour essayer de limiter cette inflammation et il va essayer de, de limiter en fait le mouvement et donc il va mettre des dépôts pour empêcher le frottement. Et c'est ce qui se passe avec une tendinite calcifiante mais qui en fait augmente cette douleur pour le patient. Souvent on a tendance à affecter une tendinite à, à, à la mer Est-ce que tu peux nous donner les différentes localisations de tendinite où on pourrait avoir une tendinite oui, et eh bien en fait, on peut avoir des tendinites partout. On a des tendons donc partout, on en a on a des muscles, ce qui veut dire beaucoup d'endroits. Oui, parce que souvent on a l'impression tendinite, c'est ça ressemble au coude et puis à la main. Ça peut s'arrêter là. Oui, c'est parce que les plus fréquentes sont quand même celles de l'épaule ou du coude, de par notre utilisation de tous les jours à devoir porter des choses ou à faire des mouvements, comme je suis occupée à faire avec ma main totalement, on va dire obsolète, mais qui sont là juste dans nos habitudes. Mais on peut en avoir à tout. Les, tous les lieux, comme le poignet, le, le coude, comme vous avez dit, l'épaule, les hanches, les genoux, les chevilles, il peut y avoir vraiment partout. Nous avons vu les gestes qui sont répétés, les facteurs qui pourraient causer cette tendinite. Est-ce qu'il y a des traitements qui pourraient justement enrayer ce type de, on peut pas dire de maladie, mais de comment dire, de euh, qu'on pourrait mettre en place pour oui, essayer de soulager juste, Oui, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour justement empêcher qu'on arrive à avoir des tendinites en enrayer ces gestes eh bien, alors, Vu que la tendinite est provoquée par un geste répété, idéalement, ce serait que dans notre vie de tous les jours, on n'ait pas ce type de geste de manière répétée. Alors, il est forcément difficile à ne pas le faire quand on a un travail qui nous demande de faire toujours le même geste ou un geste sportif quand on est sportif plus ou moins de haut niveau, peu importe, mais où on répète toujours le même geste. Mais dans l'idéal, si on voudrait l'éviter, ce serait de faire ça. Et si on a l'obligation de le faire pour une raison ou une autre alors ce serait d'y aller progressivement, de mettre une charge progressive dans l'entraînement ou dans le travail, et donc pas se dire, je passe des vacances où je ne tape pas du tout à l'ordinateur, et d'un seul coup je reviens et j'ai une centaine de mails à devoir traiter, et je passe 12 heures sur cet ordinateur à taper et à changer avec la souris, et là on a une augmentation des contraintes, donc ce qui veut dire que tout ce que la personne va devoir faire, trop en une fois, pour le temps non concerné et du coup il risque de s'enflammer en lui disant simplement qu'il n'est pas d'accord. C'est ce que le corps nous exprime simplement. Alors chez le sportif, il faudrait un entraînement de... Il faudrait se il soit adapté, adapter, Un Exactement. entraînement qui soit adapté, progressif. Exactement, il faut qu'il soit adapté et progressif. Et pour la secrétaire, malheureusement, il faudrait que.. Bah... Là, idéalement, ce serait pas mal qu'ils aient fait des études de secrétariat dans lesquelles ils ont progressivement appris à écrire, que ce soit de manière manuelle ou par l'ordinateur et qu'ils aient pris le temps progressivement de prendre de plus en plus d'heures sur euh, leur ordinateur dans des conditions optimales, avec une bonne euh, assise, etc., etc. Mais ça, c'est dans le meilleur des mondes. Je le sais bien. Tout à fait. Nous avons vu les traitements, mais il y aura peut-être des petits conseils à donner. Oui. Alors après, pour les traitements en tant que tels, on ne les a pas. On l'a juste, juste dit ce qu'on pouvait... Oui, oui c'était plutôt pour dire vraiment ce qu'on peut mettre en place, en, place. En, oui. à, en amont. Mais une fois que la tendinite est installée, alors là, oui. la première chose à faire, si on, si on a des douleurs, la première chose à faire, pardon, Les ce ancien, serait bien évidemment si d'aller voir... Mais alors là, c'est une des idées justement préconçues. On va ah, c'est une le médecin. idée préconçue de, de bah, si vous allez voir prendre le médecin, les anti-inflammatoires. Donc déjà, il faut aller voir le médecin. Hein. Voilà, Donc, le soit, médecin, il aura tendance, précis, et ce n'est pas euh... du tout une critique, je, je salue tous mes confrères médecins, euh, auront tendance à donner des anti-inflammatoires, des anti-douleurs, anti des, anti des euh, mais oui, parce relaxants musculaires. C'est quand même, on ne l'a pas dit, mais c'est quand même quelque chose d'assez douloureux. Hein. Quand une tendinité est là, c'est très douloureux douloureux, c'est handicapant. Tout justement, c'était le mot que je cherchais tout à l'heure quand j'ai eu ce blanc, mm -hmm. euh, c'était euh, le mot handicapant. C'est assez handicapant quand même, hein, quand des gens qui ont des tendinites, euh, qui restent euh, allongés. Ben justement, Dans les traitements, justement, euh, quels seront les types de traitements pour, euh... ben, du coup, Nous, en kinésithérapie, justement, notre nom le dit bien, on est acteur dans le mouvement. Et donc, nous, on on n'est vraiment pas pour l'arrêt complet. Ça, pour nous, ça ne sert strictement Donc, à rien. Donc, ça voudrait dire que si j'ai une tendinite, euh, au contraire, vous me direz qu'il faut au contraire faire des gestes ah, Allez au combat <rire> non, <rire> non. non, pas forcément. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer vraiment, et ça, c'est le bilan qui est le plus important, on va essayer de, de, de déterminer ensemble les gestes qui sont les ou le, parce qu'habituellement, il y en a plutôt un, plutôt que plusieurs, mais parfois, il y en a plusieurs. Les gestes qui seraient problématiques, qui vous mm -hmm. posent problème... Euh, dans votre vie de tous les jours ou aux gestes sportifs. Et de là, on va adapter avec une, toujours la contrainte. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle une contrainte Ce serait la charge de travail en quantité ou en intensité. Et du coup, on va diminuer celle-ci. Et puis, on va rajouter des exercices qui sont spécifiques. Ces exercices, habituellement, on commence par rapport à la douleur dans des exercices qui sont isométriques, c'est-à-dire sans mouvement, où il n'y a pas de mobilité. Mais par contre, par exemple, si je viens mettre ma main contre ma main et que je pousse, il n'y a pas de mouvement. Pourtant, je peux vous assurer que mon bras est Voilà. Donc, il y a des travaux isométriques il y a du travail qu'on appellera excentrique, c'est-à-dire que le muscle, pour, comme pour le, le biceps, si je rapproche ma main, on va voir le biceps qui se gonfle, et donc les, les fibres vont se rapprocher, alors que si je fais du travail excentrique, je freine le mouvement, je travaille toujours avec ce même biceps, mais là je ralentis la course de mon bras. Et donc dans ce travail d'allongement, ça dit bien, on va essayer d'allonger la fibre, et donc on va essayer de diminuer l'inflammation, puisque quand ça se rapproche, ça se gonfle, ça se contracte, alors que quand on vient en excentrique le muscle aura une tendance à s'allonger ce qui va donner une, une une forme, on va dire, au niveau du tendon plus allongée aussi, ce qui va diminuer le frottement. Donc on va partir sur ce type de principe-là et progressivement, donc avec les protocoles dits de Stanisch, cest des protocoles qui sont bien précis et puis en plus de ça, on va pouvoir ajouter après des protocoles avec du travail concentrique et pour certains kinés qui ont le matériel nécessaire, ils pourraient vous faire également des ondes de choc euh, ou... Euh, encore plein d'autres choses, on va venir essayer au maximum en tout cas de mobiliser. Et ce qui est important qu'on retienne en fait dans la prise en charge d'une tendinite, ou en tout cas nous on préfère de la tendinopathie, ce serait que le patient soit le plus possible, si pas en totalité acteur de sa prise en charge c'est parce que lui fait des exercices tous les jours, donc vraiment de manière quotidienne, spécifique pour essayer de soulager les tendons et les muscles qui travaillent trop, puisque du coup il y a la surutilisation de certains muscles, c'est pas de tous par rapport à d'autres qui ne travaillent pas suffisamment, c'est ça. et donc c'est des déséquilibre chez les personnes âgées euh... Et bien il n'y a pas suffisamment de sollicitations. Sollicitation et et euh, comment faire Parce que déjà, si une personne est grabataire. Eh bien, on peut toujours travailler avec des exercices qui sont, même quand on peut rester assis, assis. même des personnes qui ne restent que assis, on va pouvoir faire des exercices en mm -hmm. restant assis ou en étant assis et en travaillant avec des. Ex... Enfin, le plus possible d'exercices qui sont aura... adaptés à la personne. On aura bien compris que c'est pas forcément passé par les anti-inflammatoires, là. Mais nous, en tant qu'innés, on n'aime pas. On préfère avoir la phase inflammatoire qui va faire certes un pic de douleur mais une fois que le pic inflammatoire est passé ah, si. on va forcément avoir la descente et du coup une amélioration et de toute façon on en a besoin dans la régénération tissulaire, le tissu a besoin d'avoir ce pic inflammatoire pour faire créer ces nouvelles structures puisqu'il faut savoir que le tendon tout comme les os sont en perpétuelle euh, régénérescence ils créent des nouvelles cellules qui sont saines qui sont modelables et du coup ça c'est assez incroyable donc on peut toujours arriver à avoir euh, une évolution qui soit favorable pour les tendons, mais pour d'autres structures au sein du corps. Donc, voilà. euh, là, on a trouvé euh, les traitements euh, pour pallier à une prise de, de médicaments. Bien sûr. Donc, euh, est-ce qu'on pourrait parler des petits conseils qu'on pourrait donner euh, tous les jours aux personnes qui nous écoutent euh... Eh bien, oui. Eh bien, déjà, euh, une petite chose qu'on a tendance à ignorer, c'est que le tendon est quand même composé à 70% d'eau et que donc euh le meilleur moment pour qu'on se régénère et ça je pense que quand même la plupart des gens le savent c'est quand on dort, le sommeil est réparateur et que donc si on arrive à avoir une bonne hydratation en buvant 1,5 voire 2 litres d'eau par jour et avoir 7 à 8 heures de sommeil déjà on est en train 7 de... 7 à 8 heures oui 7 à 8 heures de sommeil, sommeil. effectivement fini ça fait... La... fini les grandes fêtes hein. ah c'est ça <rire> on a fini de faire la fête toute la nuit mais ce genre de précaution ou en tout cas une fois, même si la tendinité déjà présente, à ce moment-là, on va mettre ce genre de choses en, en place, place pour minimiser les effets euh, négatifs de la tendinopathie. Donc, boire, euh, boire beaucoup. Boire suffisamment d'eau, je précise quand même. Oui. <rire> on est resté aux Antilles. Donc, boire suffisamment d'eau. Oui. Euh, bien dormir. Bien dormir. Oui. Et quoi d'autre Alors, on peut toujours mettre du froid parce que vous posiez la question voilà, tout à l'heure. Donc, en fait, quand on entend tendinite, je vous disais « it », c'est tout ce qui est... Inflammatoire et quand on entend inflammatoire, on entend flamme, flamme, chaud. Chou, chaud. On essaye d'éteindre la flamme, on met du froid. Très bien, c'est voilà. euh, un euh, bon un moyen mnémotechnique. Voilà, tout voilà. à fait. Donc on utilise du froid plutôt oui. que du chaud. Exactement. Oui. Mais après, ça c'est la théorie. En pratique, si le patient se sent mieux en ayant mis du chaud, Laissons-le avec le chaud. Le plus important, c'est pas comment on y arrive, c'est que le patient 60. ait moins de douleur. Et l'autre grand conseil, et celui-là il va de pair avec le traitement, c'est oser bouger. C'est difficile quand oui. on a une tendinite de se dire oui. qu'il faut bouger. Si on a une tendinite justement au niveau des tendons, là, au niveau du talon d'Achille, oui. En, la le, le tendon oui. oui euh, là c'est compliqué de se dire qu'il faut bouger parce qu'on a, on a souvent peur de bouger parce qu'on a une douleur qui, Tout qui, est, un, qui est handicapante. Est... Et c'est pour ça qu'il faut trouver, et c'est pour ça que j'invite à aller voir des professionnels de santé qui vont pouvoir accompagner en fonction de la tendinopathie... Euh... Oui avec lequel on, malheureusement on a, on a des douleurs, mais le fait d'utiliser des exercices qui soient spécifiques à la tendinopathie, mais également à la personne, à son fonctionnement à elle et dans sa vie tous les jours avec ses contraintes à elle, horaires de travail et de, de sport, tout ce qu'on peut avoir. À partir de là, on fait des exercices qui sont guidés et qu'on fait tous les jours, et à partir de là, vraiment, on voit une, une évolution qui est favorable, très rapidement. Et il faut garder... Un maître mot dans la rééducation, c'est l'infradouleur. Donc on fait toujours sous la douleur. Sous la douleur. Sous la douleur. Nous avons aussi les, les infos pratiques. Oui. Donc en fait, je voulais juste euh, donner comme information qu'il existe à l'heure d'aujourd'hui où on est quand même dans l'ère de tout ce qui est euh, médias, oui. sociaux, mais enfin tout ce qui est, euh, oui, les, les... Je trouve je perds mes mots du coup. Oui, les, tout ce qu'on peut retrouver comme réseaux sociaux, c'était le mot que je cherchais. Euh, J'ai des collègues qui sont extraordinairement, extraordinairement efficaces, euh, bien plus que moi d'ailleurs, qui ont l'habitude d'être, je dirais, presque influenceurs au niveau de la santé. Vous pouvez les retrouver sur leur chaîne YouTube ou sur Instagram comme Majeur Mouvement, comme euh, Move thérapie, il y a Je vous épaule, euh, cerveau musclé et j'en passe, parce qu'il y en a vraiment énormément, énormément, sur beaucoup de sujets divers et variés. Et, et en fonction de ce pourquoi vous avez besoin, euh, ils vous donnent un tas d'informations, peut-être déjà des pistes pour commencer à pouvoir vous prendre en charge, mais ça n'empêche pas d'aller voir des professionnels de santé, médecins, kinés et autres. Nous arrivons au terme de notre édition. Le Top Santé, bien évidemment, nous avons accueilli Petit Colline, qui est kiné. Et, et voilà, donc euh, je, veux, je te remercie d'avoir euh, accepté notre invitation encore une fois. Avec plaisir. Merci à vous de vous avoir suivi cette édition. On se retrouve une prochaine fois. Et surtout, on va parler cette fois du VIH avec le docteur euh, Lamoui. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.